Bonjour, je suis Laurence, Cancer Butterfly Warrior. Euh, je partage mon expérience euh, et notamment les démarches que j'ai pu avoir pour me guérir euh, du cancer. Je vais aborder cette fois-ci euh, la question de comment s'alimenter et comment se nourrir. J'ai réfléchi même ce matin qu'il y avait énormément, énormément de choses à dire, mais pour l'instant, je vais me centrer sur un outil, une méthode que euh, j'ai découvert au moment où j'ai constaté que j'avais ce, ce problème de, de maladie et même déjà un mois avant qu'on me pose de diagnostic officiel moi intérieurement je savais que j'étais dans un état avec un, un cancer très grave et donc euh, j'ai réfléchi qu'est-ce que je peux faire pour aborder les choses en attendant que les médecins trouvent euh, un ce que c'était et deux comment aborder les choses moi je me suis dit que en tant que personne j'allais déjà euh, faire en sorte peut-être de, de ne pas aggraver les, les problèmes et euh, d'envisager les choses euh, sous le seul axe que je puisse faire moi puisque je ne suis pas médecin donc je ne sais pas quel médicament je peux prendre puis dans le cas d'un cancer je ne sais pas non plus quel médicament fonctionne mais à ce moment-là, je me suis dit, voilà, la seule chose que je peux faire, c'est peut-être avoir une autre approche. Donc, je suis tombée sur, sur une approche de l'alimentation cétogène. Et je vais vous en parler un petit instant, un court instant, pour vous dire qu'effectivement, tout de suite, j'ai combiné pendant deux mois donc une alimentation cytogène, je m'y suis mise, j'ai envie de dire, euh, en, en trois jours. Ça a été extrêmement facile euh, d'aborder cette façon de s'alimenter, qui est donc quelque part mettre beaucoup plus de légumes verts dans son alimentation. Euh, normalement, l'alimentation cytogène, elle euh, garde des viandes, des protéines, du Poisson, des choses comme ça, par contre, elle rajoute beaucoup de lipides pour qu'il y ait un équilibre global. Voilà. Pour savoir, eh bien, je vous mettrai peut-être en dessous dans les liens. J'ai euh, fait ce qu'on appelle une analyse un petit peu du, du métabolisme sur certains sites qui existent, qui sont très bien faits par rapport à ces questions d'alimentation cétogène. Ça permet de dire ben voilà, vous avez besoin de tant de calories et du coup, on peut peut-être, euh, si on fait ça et ça et ça, voilà comment euh, on peut aborder les choses sur, sur une question de s'alimenter tous les jours. Euh, il y a également un autre outil qui m'a été très utile qui était euh, Check que j'ai sur mon téléphone et qui est euh, très facile parce que d'abord, un, c'est une application et c'est plutôt fait pour les euh, diabétiques, hein, mais euh, voilà, Check qui va apparaître. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, euh, on peut tous les jours dire voilà ce qu'on va manger, comment on va le manger. Et ça nous dit effectivement ce qui a été fait, ce qui a été réalisé. Et euh, donc, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est une aide. Ça a permis euh, pour certains repas de voir qu'effectivement, j'étais bien dans, dans les doses prescrites ou pas. Puisque l'idée, effectivement, euh, dans le cadre de l'alimentation cétogène, c'est de réduire les glucides pour augmenter les lipides, tout ce qui est donc euh, des bonnes graisses, euh, de l'huile de coco, des choses comme ça. Euh, alors, moi, mon approche, elle a été simplement d'augmenter tout ce qui était les légumes faibles en glucides, c'est-à-dire, j'en ai noté quelques-uns que je vais vous dire, donc le chou-fleur, les courgettes, les choux, l'aubergine, l'épinard, les brocolis, euh, l'épinard, alors je déteste ça. En revanche, euh, on sait que les jus santé avec un extracteur de, de jus, c'est quand même très bien. Donc ça permet effectivement quelque part euh, bah, d'aller euh, supplémenter le corps euh, et en mélangeant honnêtement euh, des épinards euh, euh, de la tomate, du brocoli même, qui est intéressant, qui a de, de très bons nutriments. On alimente euh, son corps. Il y a également ce qu'on appelle des jus verts euh, ou des jus de blé. Et certains, euh, certaines cliniques aux États-Unis euh, ne soignent au début qu'avec ça, avec ce jus vert ou avec ce jus euh, euh, de, de germe de blé. De blé. Voilà, je ne m'exprime peut-être pas très bien, Enfin, je mettrai des informations plus précises en dessous de la vidéo. Euh, voilà, ça c'est pour aborder les choses. Mais globalement, euh, cette alimentation cétogène, moi, ça a été euh, très bien. Et je l'ai pris de manière euh, ludique. Euh, tous les jours, j'ai eu beaucoup plaisir à trouver si je ne pouvais pas me faire des sortes de flancs avec des légumes, avec des choses comme ça. Donc, ça veut dire que j'ai gardé les œufs. J'ai gardé euh, de temps à autre, tous les 3-4 jours, euh, du poulet, du poulet fermier, euh, pris euh, chez un bon commerçant. Et une fois ou deux par-ci, par-là, en tout cas au début, euh, moi j'ai fait l'inverse, j'ai reconsommé de la viande alors que je n'en consommais plus euh, parce que je pense que mon corps avait besoin effectivement, de se supplémenter un peu en fer, en vitamine D. Donc j'ai été chercher euh, des euh, fruits, des légumes, qui avait ces euh, vitamines D, qui avait un peu plus de fer. Euh, voilà, avec surprise, certains non plus que d'autres, pas, pas ceux auxquels je pensais au début. Donc, euh, voilà. euh, alors, ce qui m'a bien aidé, c'est de mettre régulièrement cette huile de coco, matin, midi et soir soit dans un plat, au moment où je cuisine, soit tout simplement un thé avec une ou deux euh, cuillères d'huile de coco. Ça m'a permis euh, d'alimenter euh, bah, mon corps directement comme ça. Après, ce qui était très simple, c'est par exemple de faire un plat le midi avec un petit morceau de poulet et des haricots verts, tout simplement de rajouter euh, de l'huile de coco un petit peu pour euh, bah, cuisiner avec les haricots verts. C'était très simple. Et ensuite, évidemment, pour quelqu'un qui est un bec sucré comme moi, la question du, du dessert se pose. Euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé de manière simple Eh bien, euh, de, il peut y avoir des petits laits d'amandes, il peut y avoir euh, des crèmes d'amande, mais qui, bon, dans le commerce, sont peut-être encore un petit peu sucrées. Néanmoins, euh, c'était quand même une alternative pour petit à petit euh, euh, ne pas manger sucré et euh, privilégier euh, que quelques fruits puisque dans le régime cytogène la question c'est euh, d'alimenter le corps avec le moins de glucides possible et il y a également euh, beaucoup euh, donc de, de fructose dans les fruits parfois c'est à éviter notamment euh, par exemple euh, bah, ce qui est bon à manger dans de de, de fruits, c'est uniquement les fruits rouges une poignée de fruits rouges on va dire, myrtilles framboises, groseilles, etc au début euh, j'ai constaté que mon corps avait une envie euh, insatiable de fruits rouges j'ai un peu dépassé les doses sur certains jours parce que euh, j'ai d'abord fait confiance aussi à mon corps, c'est un peu les deux c'est écouter, c'est quoi? la base de, de cette alimentation pour venir un peu, ce que je voulais c'était donner ce message à mon corps, euh, je t'entends, j'entends qu'on a ce problème, on va euh, ne pas alimenter le problème, c'est-à-dire réduire le problème en attendant que le diagnostic arrive, et euh, pendant deux mois, donc je me suis alimentée totalement de manière cétogène, j'ai essayé d'apprendre comment faire un pain avec euh, différentes approches. Bon, Là-dessus, j'ai peut-être l'approche où je suis la moins, la moins au poids. J'ai encore à apprendre tous les jours un petit peu par rapport à ça. Euh, C'est pareil euh, en termes d'alimentation par rapport au cancer. C'est encore différent de s'alimenter complètement cétogène parce que normalement, il faudrait même supprimer le poulet, supprimer la viande rouge et... Euh, un médecin acupunctrice de médecine chinoise me disait même de supprimer les oeufs voilà, dans ce cas là il reste que les légumes c'est ce qu'il me disait, des légumes, des jus frais des jus avec l'extracteur de jus et euh, toute cette approche euh, de légumineuse en rajoutant euh, par exemple des euh, tout ce qui est la partie des noix et des graines voilà. ça peut être euh, des, des amandes, des pignons de pain, par contre il ne faut pas oublier par exemple que selon ce qu'on consomme, par exemple les pois chiches, euh, on pourrait se dire ben non, parce qu'il y a beaucoup de protéines mais aussi il y a beaucoup de glucides dedans, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas aborder. Euh, la noix de cajou, oui, euh, et certaines amandes, effectivement, donc ça vient euh, donner un petit peu des, des oligo-éléments et donc ça c'est bien. Euh, voilà. Je rajoute par rapport à ça quelque chose que je n'ai pas découvert au début, mais que j'ai découvert après, c'est la crevette. Alors, la crevette, elle a énormément d'oligo-éléments. Elle est très bonne dans le régime cétogène, mais elle est très bonne aussi, j'ai envie de dire, quand on est euh, au fin fond et qu'on ne peut plus manger euh, en période de, de cancer, de chimio, de radiothérapie, etc. En tout cas, pour moi, ça veut pas dire d'en manger tous les jours. Mais ça veut dire qu'au moment où mon corps ne pouvait plus manger, c'est la seule chose que je pouvais manger et mon corps m'a dit voilà et le corps c'était une intelligence instinctive d'aller dire va manger ça point final c'est tout euh, bon. j'ai mis trois crevettes par jour mais bon et eh bien, cette crevette elle est quand elle est pêchée au bon endroit évidemment euh, elle contient beaucoup de nutriments de éléments. et elle vient euh, appuyer la reconstruction du système immunitaire. Voilà, euh, j'ai étudié ça, je ne vous dirai pas pourquoi parce que je ne tiens pas ces mots très scientifiques, mais c'est <coughs> intéressant de savoir. Donc, euh, je trouve très intéressant cette approche, cette façon de s'alimenter parce que ça permet de redevenir actif, de choisir des plats qui font plaisir. Euh, ce qui était la base, j'ai envie de dire, c'est l'avocat, l'avocat, les radis. Euh, euh, et ensuite des courgettes, des aubergines, J'ai un petit peu, et je mangeais quand même un petit peu de, de fromage par-ci par-là, juste pour améliorer le plat, mais en euh, faisant attention effectivement de ne pas, pas en manger trop. Euh, D'abord après, en termes de chimiothérapie, je ne suis pas fait plus aucun fromage, donc euh, je, je recommence seulement en tout cas pour manger. Euh, donc par contre, les légumes verts, c'est les haricots verts, euh, parce que euh, les carottes et les petits pois par contre ont plus de glucides tout ce qui est à bannir bien évidemment c'est les pâtes, le riz il euh, faut faire attention par exemple aux pommes de terre euh, si on mange des pommes de terre à l'eau vapeur, ça fait 18 grammes de glucides ah, c'est trop mais c'est déjà moins que si on mange la pomme de terre euh, sautée et eh oui euh, pour les fruits, euh, si on veut s'autoriser un petit extra, il vaut mieux s'autoriser un extra avec une tranche de pomme ou avec un grain de raisin. Et encore, il mieux privilégier la pomme parce qu'après, il y a plus de glucides dans le raisin. Et alors là, il y en a à regorger dans les bananes. J'adorais au début et à mon avis, mon grand, mon... ma grande alimentation était quand même basée sur, sur la banane en termes de, de fruits un peu tous les jours. Donc, ouais, quelque part, c'est... Peut-être passer d'un extrême à l'autre, mais euh, c'est euh, autoriser son corps à s'habituer à des saveurs, à des sensations, parce que je pense que toute la question, c'est surtout la sensation. Regarder la sensation de, de manger, de goût, de tester des choses. Et euh, dans cette diversité, de découvrir cette alimentation, c'est très très intéressant. Euh, je ne suis pas la plus douée, par contre, pour les recettes. Hein. J'ai été regarder un peu sur certains sites. Moi, j'ai beau les refaire voilà. Donc, j'ai fini par euh, adapter un peu cette méthode avec des recettes que je savais déjà faire, mais en adaptant les recettes pour qu'elles soient de plus en plus euh, avec des bonnes graisses, avec euh, peut-être euh, des moments pas moins, je veux dire, de graisse frite, dans, dans le sens où, par exemple, si on fait un gratin avec, euh, avec du fromage fondu, bah, euh, oui, mais si c'est du fromage qui vient de euh, ce qu'on appelle les, les produits industriels, forcément. Euh, il y, a, il y a toujours des tas de produits dedans donc c'est pas naturel donc, -à -dire il y a des rajouts de sucre, de sel, etc on ne peut pas faire confiance à ça par contre si c'est soi-même bon bah oui peut-être et euh, je dirais qu'il faut trouver cette alternative entre euh, ce qui est bon ce que le corps supporte et euh, ce qui est bon au goût et ce qu'il est bien de respecter en termes de de principe euh, pour le cancer, ça va être, être 20 grammes de glucides qui représentent très, très, très peu euh, et associé un petit peu donc, avec, avec le reste euh, et harmonisé avec, avec les, les lipides, les protéines. Voilà, donc c'est euh, quelque part garder euh, une assiette variée, au moins colorée, avec une belle vaisselle, quelque chose et. Euh, et puis, petit à petit, faire en sorte que, ben, que cela convienne. Peut-être qu'il y a des moments où il ne faut pas le, pas le faire complètement euh, en pendant une certaine période, mais il faut s'en rapprocher le, le plus possible. Voilà. Très bonne journée à vous.